On découvre de nouvelles couleurs, de nouvelles saveurs. Et c'est ça, en fait, le côté universel de ce que nous recherchons. Notre identité partagée, nos différences, notre capacité de nous rassembler et puis d'additionner bien l'au-delà...